Good morning, alle d'entre nous sont aujourd'hui le Ronishmat avant monde hay vefani David ben Fortozam azal fritna et Dora bataster si vous souhaitez aussi de dune prochaine étude de demi-shea contactez le sac minuté éternel nous nous serons mishnachet lo yomar la ara ktuvah tikmunachat la shulchan ela kol nechasa bcharayin lektuvata vekhanu lo yomar dam shulchan ela kol en la et Ve en la une Mishnah vient conclure le sujet des deux dernières Mishnahiyot avec la Shomeret Yavam. On avait appris une notion que le, le, la K'tuva de la yevama il faut la payer à partir des biens que le frère défunt avait laissés, soit Reuven et Shimon, de frères, Réouven marié avec Rachel, il décède sans enfant, Shimon a le devoir de faire le hiboum à sa femme, à Rachel, d'accord Maintenant, lorsque Rachel va devenir la femme de Shimon, alors Shimon va devoir lui payer la Sur les frais de qui Sur les frais du frère défunt. Que Shimon, c'est lui qui hérite tous, tous les biens de Réhouven pour payer la de sa femme. D'accord Suite à ça... On avait pris tout sortes de situations, si le frère il a laissé des biens mobiliers, des biens immobiliers, ce qu'il faudra racheter, et vendre les biens mobiliers pour récupérer de l'argent pour ensuite aller acheter des biens immobiliers et tout ça, d'accord Alors sur ça, la bichal vient me dit, l'oyomar là que le yavam ne pourra pas dire à la Yéva en lui disant, avec tout va monachat à la viens, je te laisse à ta disposition, t'as tout va sur la table, prends la, là, mets-la là de côté, viens, on va. Et laisse-moi utiliser le, le, le, les autres biens. Je finis la phrase, après j'explique un peu mieux. Non, ça ne marche, marche pas comme ça, mais parce que tous ces biens, ils sont tous engagés pour payer la tuba. De même, un homme ne dira pas à sa femme, je te laisse une tuba poser sur la table. Non, ça ne marche pas comme ça. Et la tous ces biens, les biens du mari sont tous engagés pour payer la tuba. De quoi on parle C'est très simple. La, on, on avait déjà expliqué que lorsqu'on met un bien, on engage un bien, on met un bien, un bien engage pour une dette. Alors vous comprenez que c'est très... Euh, c'est très embarrassant. Imaginez que... Euh, d'accord, je sais pas comment c'est dit dans, dans la législation française, on peut écrire un aratazara lorsqu'on lorsqu achète un... un si, si, si, si je vous emprunte de l'argent, par exemple, je vous emprunte de l'argent, et vous voulez vous assurer quand même que je ne vais pas dilapider tous mes biens, vous voulez avoir une certaine garantie. Je vais me mettre en garantie mes biens. Alors vous avez la possibilité d'écrire, je ne sais pas comment ça se dit en hébreu, en français, on écrit une Aratazara sur mon bien, sur ma maison. Vous avez, vous, vous avez un droit maintenant de saisir telle dette que, genre, vous, vous me bloquez dans ma maison, que je ne peux pas la vendre à n'importe qui, euh, sans vous concerter. Vous avez un droit d'empêcher la vente de la maison, parce que vous la gardez pour vous faire rembourser votre dette. D'accord Maintenant. Donc, le fait d'avoir des biens engagés, c'est très bloquant, parce que je ne peux pas vendre ma maison facilement, parce qu'à chaque fois, il faut vous lever un coup de fil pour vous demander votre avis, votre travail, est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, c'est casse pied Du coup, imaginez que maintenant, j'ai, c'est la même histoire même avec un Néavam ou avec un mari face à sa femme. Moi, j'ai plein de biens. J'ai plein de biens maintenant, j'aimerais bien, là c'est le bon moment pour revendre les appartements, pour ensuite aller les réinvestir euh, là-bas et pour ensuite gagner plus d'argent. Maintenant, j'ai envie d'avoir une, une liberté de, de, de vendre et de revendre et de racheter sans, sans avoir à me concerter avec ma femme constamment. Parce que si je dois me concerter avec elle, des fois elle va donner son aval, des fois elle va... Tout va traîner à cause de ça. C'est normal, d'accord Donc du coup, un mari va voir sa femme, ou le Yavam va voir la Yavama, les deux cas c'est la même chose. Il va dire, écoute, pour payer Taktouva, j'ai si Yavams en cas de divorce, en cas de décès, je te dois 100 000. J'ai pour 10 millions de biens. Bien, je te laisse un bien, je te laisse tout là, prends-le tout de suite même si tu veux, et je te laisse à disposition, de... et laisse-moi la, de, de la liberté de mouvement pour, pour le reste des biens, pour que je puisse vendre et revendre à ma guise comme je veux. Eh ben non, si l'autre il s'y oppose, il a le droit de s'opposer, de dire non, écoute-moi, tu me laisses. J'ai un droit sur tous tes biens, chaque fois que tu veux vendre un bien, tu me demandes mon avis. Il a le droit de le faire, parce que la machine m'a dit, je peux pas le dire, avec tout va, mon à la T'as va, elle est posée sur la table. Prends-la, je te les laisse, pour cent mille. tu ne me casses pas les pieds avec, tu tous mes biens à vendre ou revendre. Non, elle peut m'en elle me, elle empêcher, elle est tout à fait dans son droit, d'accord C'est le principe qu'on a eu dans les deux cas, qu'il s'agisse d'une yevama ou qu'il s'agisse d'un yavam. Et voilà. Maintenant, Gersha, une notion qu'on a vue déjà dans la Mishnah précédente, mais qu'on répète de nouveau. Si jamais le yavam divorce sa Yevama, alors la Mishnah me dit « Enla et ça À partir... Alors... Tant que le mari, le frère, Shimon, il a hérité en fait de 5 appartements qui valaient chacun 100 millions, 100 000. Il doit que 100 000 à la femme. Tant qu'il est marié avec Rachel, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec les appartements, les vendre et les revendre. Il ne peut pas en vendre 3 et en laisser 2, parce que non, elle lui dit, non, les 5, je t'interdis de les vendre, tu les gardes à ta disposition, je veux que tu les gardes. Et toi, tu les laisses comme ça, que s'il y a un problème, que j'ai plus de garantie. Par contre, s'il la divorce... Alors, il lui dit « Écoute-moi maintenant, je te divorce, prends un appartement pour 100 000 et après il a le droit de faire ce qu'il veut avec les quatre biens supplémentaires. »« Gersha en la laktouba »« Depuis le moment où elle la divorce, il ne donne que laktouba, et grâce à ça il va lever le gage de tous les autres biens, après il est libre de faire ce qu'il veut avec tous les autres biens. » Par contre, « Ehezira »« Si jamais il la reprend en femme, attention, « Arei kichol anashim »« Elle redevient, ça, ça, ça, ça prend le même principe que pour toutes les femmes, et elle n'aura qu'une seule Ktouba, uniquement. Alors là, c'est une phrase compliquée. Donc on voit ce qu'a écrit, en fait, le partenaire, il explique comme ça. Il explique que, il y a une règle. Un homme s'engage, quand il marie sa femme, à donner tant et tant en telle situation, et en engageant tant et tant tel et tel bien et, et avec toutes sortes de conditions, chacun à sa manière. Si un mari divorce sa femme, et qu'après il se remarie avec sa femme, sans préciser de nouvelles Ktouba, il s'engage avec les mêmes conditions qu'il s'est engagé dans la première cour. C'est clair Même principe avec une Yevama. Si jamais le mari Shimon, il a marié la Yevama. Il s'est marié elle a vécu avec elle, il a eu 5 ans avec elle, après il a divorcé. Il a le Pélaktuba. Quand il était marié avec elle, il n'avait que le bien de son frère qui était engagé. Il remarie cette femme. S'il si la divorce, après il décide de la remarier finalement. Il préfère la remarier. Il se remarie avec elle, il s'engage avec le Pélaktuba des mêmes biens qui étaient là initialement, mais pas d'autres biens. Mais si a divorce, il devra le payer une seule touba. D'accord Il ne devra pas le payer une touba par rapport au frère et une touba par rapport à lui. Il payera une seule touba à partir du bien que le frère est laissé, selon, selon le même principe qu'on a dit, que lorsqu'on divorce et qu'on remarie, on se réengage avec les mêmes engagements qu'il y avait, si toutefois on n'a pas précisé autrement. Si on précise autrement, on précise autrement. Mais si on n'a rien précisé de nouveau, alors on repart sur les mêmes bases qu'on avait dans le, dans, le, dans le premier mariage. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlakhakol, tout ça